Tous unis en esprit et tous unis en Jésus. Tous unis en esprit et tous unis en Jésus. Nous prions que bien tous ceux qui nous guisent ne soient plus. Il le monde saura que nous sommes des chrétiens. À la dans nos actes sont en train. Par l'amour dans nos actes sont en oui, tous unis, unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bien ceux qui disent qu'ils ne soient plus ils le monde saura que nous sommes des chrétiens Par l'amour dans nos actes sont enfin Par l'amour, pas l'amour dans nos actes sont enfin Nous marchons, nous marchons côte à côte Nous marchons, côte à la la main dans la main, à la nous du roi nous partageons nous même pain même nous nous marchons, nous marchons, nous, nous sommes nous dans à l'amour dans nos nous marchons, nous marchons, nous nous marchons, nous marchons, côte à Côte à côte, la main dans la main, à la table du roi, nous partageons le même pas. le vent de sous, à qui nous sommes, des chrétiens, à voilà, la dans nos actes de son temps. Ah. Que le Seigneur soit glorifié, levons-nous, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 90-90. Psaume chapitre 90, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 90, nous lisons la parole, la parole de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu.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 Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Amen. Je connais ce Dieu puissant Qui relève tout défi Peu m'importe si le mal surgit L'éternel et dans en toi notre Père parce que tu demeures toujours présent. Merci pour cette consolation, mon sauveur béni. Nous sommes ce soir, Patibisson, fortifiés par ta présence glorieuse, mon roi, qui ne fait jamais défaut, Père. Tu es vraiment le toile brillante du matin. Le consolateur des affligés, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est lui qui relève l'indigent, mon bénémoine, Patibisson, et les faibles. Tu es la force du faible, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais pour nos pères. Oh ah, nous sommes venus avec allégresse, mon bénévole Père son Dieu, dans ta maison à toi, Père. Voici ton peuple rassemblé en cet endroit, Père oh Dieu, étant aussi fortifié, malgré les difficultés qu'il peut rencontrer. Seigneur, mais il est là pour pouvoir chanter les chants de Sion pour toi, parce qu'il sait que tu es son Dieu. Il sait qu'avec toi, toutes choses sont possibles, peu importe les temps, mais nous avons confiance en toi, que tu le feras parce que tu as fait la promesse, Seigneur. Nous sommes heureux, Père. Merci pour les chants et les cantiques, mon roi. Merci aussi pour la, la fonction de ton peuple à toi encore ce soir. Merci aussi Père au Dieu pour l'adoration, les prières, mon bénémoine, Père au dieu pour le psaume et pour tout Père. Tu es vraiment le Dieu qui nous montre les chemins à pouvoir suivre. Parce que tu es le même chemin, Père au dieu Nous te disons merci Père pour la chorale, pour tout ce qui ont chanté. Nous te disons merci pour, pour tout, Père oh, Dieu, pour les instrumentalismes, mon bénémoine, Père au dieu Et pas de au Seigneur, tu nous soutiens. Vraiment, tu pourvois à nos besoins dans tous les domaines, mon béni, mon Père oh, Dieu. Il ne manque rien, mon Seigneur, de Dieu, parce que tu es vraiment présent pour nous, Père Saint-Dieu, dans chaque situation, circonstance, mon roi, dans les difficultés, mais tu es toujours présent. Sois donc béni et glorifié, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre soutien, notre rédempteur. Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, en pensant à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion encore ce soir, qui sont aussi bénis, car nous t'avons prié ainsi, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons vraiment lui dire merci pour ce qu'il est pour nous et pour la force qu'il nous donne, le secours qu'il ne qu cesse de pouvoir nous apporter. Amen. Amen. Chaque jour, comme le Seigneur l'a dit, suffit sa peine. Amen. Il nous donne la grâce de pouvoir être dans sa maison et nous sommes heureux de pouvoir vraiment y être pour pouvoir le louer. Et surtout encore dans un temps comme celui-ci, quand nous voyons réellement combien le soleil commence à se coucher, nous savons qu'effectivement, que bientôt, bientôt, très bientôt, nous sommes de ceux-là qui savent qu'effectivement, que nous allons rentrer à la maison. Et nous soupirons après cela parce que nous réalisons que notre séjour sur la Terre tire à sa fin. Et nous avons un chez nous, et nous avons ce désir de pouvoir rentrer. Mais avant cela, il nous est nécessaire de pouvoir faire ce qui lui est agréable. Parce que nous ne pouvons pas partir comme ça sans avoir accompli ce qui lui est nécessaire, parce qu'il y a une grande promesse que Dieu nous a faite, à nous qui sommes réellement son peuple, auquel il rend aussi des témoignages, effectivement, et pour lequel aussi il a eu à pouvoir aussi crier dans ce temps aussi, « Sortez donc du milieu de mon peuple » nous le sommes, et puis il a bien insisté en disant « Ne touchez rien, à ce qui est impur ».« Séparez-vous », c'est là la décision de notre Seigneur de pouvoir nous séparer. C'est son ordre, en fait, à son endroit. Et étant donc à lui, nous devons toujours veiller à ce que nous puissions observer si réellement nous sommes séparés de tout ce qui qu ne lui plaît pas, effectivement, et qui ne peut pas arriver à pouvoir aussi rejoindre son cœur. C'est à, à ces choses-là que nous pouvons à arriver à pouvoir aussi prêter attention parce que, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, nous, nous travaillons avec Dieu. Et voici donc, comme il a dit, donc, au temps favorable, je te secourrai, je t'exaucerai. Voici donc ces temps favorable, effectivement. C'est ainsi qu'il nous dit mais quel pari a-t-il entre la lumière et le ténèbre Quel pari a-t-il entre. Les fidèles et les infidèles. C'est-à-dire qu'en fait, nous, nous devons vraiment être prudents et conscients. Nous vivons dans un monde qui nous environne effectivement aussi. et Nous faisons partie de ce que ce monde est d'une certaine manière ou d'une autre parce que nous subissons ce qui y a dans ce monde. Mais nous avons quelque chose de tout à fait particulier. C'est merveilleux parce que c'est cette chose-là qui, qui doit être privilégiée davantage. C'est un trésor que nous portons dans des vases de terre. C'est la vérité que vraiment nous avons reçu ce privilège de la part du Seigneur de pouvoir euh, avoir euh, cette part, comme euh, l'apôtre Pierre le dit aussi, que comme sa divine Dieu, puissance nous a tout donné. Et cela aussi avec euh, cette parole qui dit en fait que je crois que nous devons quand même le lire dans 2 Pierre chapitre 3, c'est cela que je pense. Non, 2 Pierre au chapitre 2, je pense que ça doit être cela. Hein. Dans deux pierres, il nous dit, il nous dit cela. C'est aussi important pour nous. Pardon, oui, c'est ça, oui. Que, voilà, c'est deux pierres au chapitre 1. Il nous dit ici, au verset 3, il dit « comme sa divine puissance » nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est vrai, non C'est merveilleux de pouvoir quand même le lire et pouvoir réaliser que Dieu nous fait savoir, effectivement, qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, il nous a privé de rien. C'est-à-dire que nous qui marchons aujourd'hui, peu importe tout ce que nous pouvons, aider d'une certaine manière ou d'une autre, que Dieu te bénisse, ma précieuse Sœur, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu te bénisse richement. Et, et là, il nous dit, comme c'est divinipousant, nous avons donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, euh, la piété, vous savez, c'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons, en nous, la capacité d'être quand quelqu'un s'approche de nous, qu'il puisse avoir cette sentir effectivement cette nature de Dieu que tu dégages. La piété, c'est vraiment être comme Dieu et avoir le même sentiment, la même manière de pouvoir réagir à l'endroit d'une personne. C'est-à-dire que ces sentiments qui sont dans les seigneurs, à l'endroit de ton frère ou de ta sœur, c'est ce même sentiment que toi, tu es censé pouvoir avoir. Et ce sentiment-là, c'est déjà en toi. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque nous entendons la parole de Dieu, un fils de Dieu, n'oubliez pas ce que vous entendez, je vous en supplie de tout mon cœur, n'oubliez pas ce que vous entendez, parce que, quand vous produisez quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, et que votre cœur est endurci contre un frère et contre une sœur, vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, vous n'êtes pas de Dieu. Je le répète encore, quand votre cœur est endurci contre un frère et contre une sœur, et que vous n'arrivez pas à pouvoir, alors vous n'êtes pas de Dieu. Il est impossible. Je vais vous le prouver encore dans un essai Afin que... Vous ne pas vous dire, non frère, parce que moi je suis un fils de Dieu, il est impossible. Et ça, je le répète encore, il est impossible que tu sois un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alors tu peux aussi être assis, croyant, comme tu dis, je, je suis croyant, j'aime bien Dieu. Parce que tu penses, oui, moi je me prépare moi seul. Il est impossible que tu puisses te dire, je me prépare seul, mais sans penser à l'autre. La Bible te dit que portons les fardeaux les uns des autres. Je vais vous montrer quelque chose, s'il vous plaît, puis nous continuerons ici. Regardez bien, pour que vous puissiez voir que cela est vrai. Il y a eu deux enfants, Caïn et Abel. Et Dieu a parlé vraiment à Caïn. Donc, dans ce cas, il ne sait pas que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Nous voulons le lire probablement dans le livre de la Genèse, je pense que c'est cela. Vous savez, euh, le Seigneur, notre Dieu, il, il est bon. Il, il veut que nous puissions les servir vraiment avec un cœur de reconnaissance. Lorsque nous entendons sa parole, alors nous nous retrouvons. C'est-à-dire que quand la parole vient, elle sort, toi en tant qu'un enfant de Dieu, tu te retrouves. Et tu prends plaisir à la parole de Dieu et quand la parole même et corrige-toi, parce que les démons, le fils du malin, ne peuvent pas changer. Et puis, la répandance, ils ne peuvent pas avoir la répandance. Est-ce que vous me suivez très bien C'est pour ça que, <rire> que Dieu m'aide, qu'il nous aide. Dans le livre des actes au chapitre 11, je pense que c'est cela. Je redis, je vais lire dans Genèse, parce que c'est pour ce que nous pouvons comprendre. Regardez comment est-ce que euh, les frères qui ont pu voir Pierre rentrer chez un païen qui a prêché la parole le saint esprit est descendu, vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, qui ont eu à pouvoir avoir dit, mais Pierre a commis quelque chose qui n'était pas correct, conforme aux Saintes Écritures, vous vous souvenez Mais maintenant, quand Pierre a relaté effectivement la chose, vous avez entendu ce qu'ils ont dit Il dit Dieu a donc accordé la repentance aux païens Enfin qu'il soit sauvé. C'est que la répentance n'est pas une chose facile. Que quelqu'un puisse se repentir et pleurer. dit Seigneur, j'ai vraiment mal agi. Il doit avoir quelque chose de Dieu en soi. Autrement, Genèse, nous pouvons lire, je pense que c'est cela. C'est que euh, Genèse au, au chapitre 4. Alors, euh, euh, vous permettez que je lise un peu beaucoup, hein. Adam, verset 1, Adam connut Eve sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut donc berger et Caïn fut donc laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nîmes de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Vous entendez? C'est le Seigneur qui vient, qui lui parle. Certainement si tu agis bien, hein, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche donc à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il lui donne vraiment des conseils, il lui dit même ce qui se passe, il sait très bien parce qu'il avait vu les dessins de la haine de Cayenne dans le cœur, à l'endroit de son frère Abel. Maintenant, Dieu, est dans sa bonté, parce qu'il aime l'homme, bien sûr. Il vient pour frapper, pour insister, effectivement, il dit, mais le péché s'écoute là, à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Vous savez pourquoi les désirs de péché se portaient vers lui, mais il attire les péché. Parce qu'en fait, il, la nature même qu'il avait. Est-ce que vous comprenez et puis, il dit, mais, et puis il lui dit, mais, mais toi domine sur lui. Il lui donne encore un bon conseil pour le faire comprendre que tu dois pas faire ce que tu dois faire. Ne le fais pas. C'est ce que la Bible nous dit c'est quand on entend la parole de Dieu. Frère ne fais pas, oh, sœur ne fais pas, frère ne fais pas, sœur ne fais pas. Et quand on sort effectivement, et les malins viennent. Oh, tu sais, ce qui t'a dit, ce n'est pas vrai. Tu dois que l'endoucissement de ton cœur témoigne de la nature que tu as au dedans de toi. Regardez bien, il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Après avoir entendu ce que Dieu lui a dit, c'est quand même extraordinaire. Dieu vient te dire qu'il a vu que tu as cette haine, il y a cette haine dans ton cœur, effectivement. Ne fais pas ce que tu dois faire, effectivement, parce que les péchés te poussent à pouvoir le faire. Mais ne les fais pas. Cette haine que tu as contre ton frère, ne les fais pas. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn. Vous savez, Abel n'avait rien fait. Hein? C'est-à-dire qu'Abel lui a dit, mauvais mot, je ne sais pas moi, non, Abel était toujours Mais là, Caïn, la Bible l'a dit, effectivement, Caïn s'égeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Où est ton frère Abel? Vous voyez, écoutez bien la réponse qu'il dit aussi. Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» C'est l'attitude que souvent nous avons. Il n'a qu'à s'occuper parce que moi, de toute façon, moi, je dis non, non, non. Mais est-ce est que moi, non, non, non, non ce n'est pas possible. Frère, c'est ça le problème. C'est cela qu'on voit. Combien l'ennemi a déjà pris possession de toi. Parce que, vous savez, quand on est enfant de Dieu, on est né de Dieu. C'est impossible, je le répète encore, de combattre la vérité parce que la vérité est en toi. On peut être avoir été effectivement aussi en, entraîné dans quelque chose, bon, comme on mais quand la vérité sonne à ta porte, c'est impossible de ne pas bouger, frère, ça. Tu peux pas rester la même. Parce qu'on dit, ah, il est dur, elle est dur. Non, monsieur, c'est pas la nature divine, ça. Jésus-Christ, notre Seigneur, était tendre et doux. Cette tendresse, je veux pas dit qu'il faisait des compromis, quand même. Hein, donc, vous comprenez, bon. Vous bon, ce n'est pas pour pouvoir mélanger les choses comme ça. Non. La dureté d'un être humain n'est pas des dieux. Des gens qui sont durs, on les fait, ils, ils sont toujours durs. Non, c'est pas la nature de Dieu. Vous pouvez justifier tout ça par, je ne sais pas moi, explication. Je vous le répète encore, c'est la nature de Satan. Jamais de Dieu. Alors si toi, frère, si toi, soeur, tu es dans cette catégorie, il faut faire très attention. Tu dois être doux avec tout le monde, mais surtout pas avoir la haine de ton frère de ta soeur. Effectivement, la dureté de tout le monde, c'est une chose que tu ne dois pas avoir fait parce que c'est n'est pas la nature de Dieu, effectivement, de Oui, parce que, on le voit effectivement en, en réalité ici. Lorsque la parole de Dieu vient, vient à, à nous et que <coughs> nous endurcissons nos cœurs. N'oubliez pas comment Dieu <rire> parle effectivement dans les scènes Écritures, Dans le livre des Hébreux, je pense, chapitre 4, il répète encore en disant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, Si vous pouvez voir tous ces parcours que les enfants d'Israël ont pu avoir. Le cheminement, vous remarquerez très bien que quand Dieu les a fait sortir, effectivement, il a dit, j'ai entendu qu'il de mon peuple. Il a fait sortir son peuple. Mais il a démontré par le chemin qu'il y avait quand même parmi ceux qui étaient sortis et ceux qui étaient de son peuple et ceux qui n'étaient pas de son peuple. Vous savez pour quelle, de quelle manière cela s'est démontré Vous savez quand même, non c'est sûr que oui. Hébreu, chapitre 4. Euh, bon, euh, euh, aussi, on peut-être peut vous peut peut lire encore Genèse 4 après. Hébreu, au, au chapitre 4. Il nous l'a dit. 4, c'est c'est ça. Oui, voilà, voilà, ça, ça. Hébreu, chapitre 4. Trois d'abord, c'est cela. Oui, mmh. c'est trois. Hébreux 3, c'est... Euh, c'est cette idée. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix hébreu, hein, n'endoucissez pas vos cœurs. Et puis, on continue, dit mais comme lors de la révolte, le jour de la « Tentation dans les déserts, où vos pères me terre pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération hein, et j'ai dit, mais ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Vous savez qu'ils étaient sortis, effectivement, pour prendre possession de la terre des Canaan. vous le savez, c'est écrit dans la Bible, effectivement. Quand ils sont sortis tous, effectivement, ils disaient, mais nous allons entrer dans, dans le Canaan. Mais pendant le parcours du Canaan qui marchaient, souvent nous, nous entendez cela. Pendant ce parcours, mon frère et ma soeur, Dieu ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. Le fils du malin ne peut pas. Les fils esclaves ne peuvent pas hériter avec les fils de la promesse. Ça, c'est dans Galate, au chapitre 4. Bah, eu oui. eu oh, oui. Vous avez vu comment le fils de Samas, comment comment à se comporter. Je dis, tu, tu, que tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, C'est cela. tant, tant, tant, tant, nous allons y arriver. Voilà, c'est ça. Je pense que je suis. Voilà. On va voir <rire> la question. Et c'est. Comme. Chapitre 4, c'est excellent pour nous. C'est 20, on peut prendre je vais dire un peu beaucoup hein? mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ notre Seigneur et Sauveur soit formé en vous vous entendez cela je voudrais être maintenant auprès de vous et changer les langages car je suis dans l'inquiétude à votre sujet à cause de ceux qui veulent amener le peuple de Dieu toujours à avoir telle personne au lieu de pouvoir l'amener à la parole vous vous souvenez c'est ce qui est écrit hein? Alors dites moi vous qui, voulez, vous, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi. Car il est écrit qu'Abraham qu eut deux fils. Un de la femme esclave, un de la femme libre. Vous suivez? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit donc en vertu de la promesse. Ces choses sont donc allégoriques parce que ces deux femmes sont deux alliances. L'une de Monsinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car agar les est Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est donc dans la servitude avec ses enfants. Mais, la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit, « Résulte toi, stérile, toi qui n'enfantes au point. Éclate épouse des cris, toi qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient donc mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Et de même qu'alors que celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais Alors, que dit l'Écriture Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave, l'esclave, n'héritera pas avec le fils de là. La... Voilà. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, mais nous sommes... La femme. Voyez bien, frère et soeur, que quand ceux qui sont sortis ils devaient aller prendre possession de l'héritage. Dieu ne mélange pas les choses, mon frère. C'est qui auquel le, la promesse a été faite. Ce sont ceux-là qui doivent arriver à pouvoir prendre possession de la promesse. Il avait dit un Isaac sera nommé pour toi. Donc, une postérité. Est-ce que vous suivez Il dit, ta postérité, donc ta descendance sera étrangère dans un pays, mais je les ferai sortir. Et je les conduirai dans un pays où coule les laits Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On peut être dans la foule, mais dans la foule, hein, il y a des fils et des filles de Dieu. Il y a aussi la sémence du malin. Ça, on le remarque par la nature, en fait. Action, de réaction, effectivement, qu'on peut. Parce que un fils de Dieu, oui, frère, il peut y avoir un petit différent avec un ou l'autre, mais jamais la haine qui peut monter dans ton cœur à tes Oui, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas. Ça, ce n'est pas dans le tour d'un fils de Dieu. Quand une chose comme ça se manifeste en toi, demande qu'on prie pour toi. Parce que si tu laisses là sans jamais tu ne verras le Seigneur. Vous allez, vous entendez quand les bibliques, bibliques, c'est l'amour divin, l'amour divin. Et ça, c'est la vérité, mon frère. C'est pour ça qu'on nous dit dans un pierre, vous pensez dans un et empirifiez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Puisque vous avez été généré, non pas par une semence corrective, mais par une semence hein? Vous voyez, frère et sœurs, nous, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour que cette nature divine de Dieu puisse arriver à pouvoir prendre place en nous. Et pour ça, on dit, comme sa divine puissance nous a tout donné. Le Seigneur t'a donné que tu puisses aimer ton frère. Puisse aimer ta sœur. Tu puisses arriver à pouvoir le supporter. Même s'il est comment tu supportes effectivement le frère ou la soeur. Aussi longtemps qu'il veut s'accrocher à la parole de Dieu. Et on nous dit. Et nous devons toujours nous exciter par la haine, à l'amour, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il faut que ton frère à toi, ta soeur à toi, tu puisses arriver à toi. Point... S'il est un fils de Dieu qui est un tomber il faut le repousser, effectivement, le pousser dans les choses qui sont de Dieu, afin que la nature divine puisse... Se manifester dans la personne. Et alors, il nous dit, nous continuons dans le. Oh oui, à tout ça, nous avons lu effectivement. Et Genèse, vous avez, vous connaissez effectivement la suite, non Alors, nous, nous revenons dans les deux pierres que nous avons lues effectivement, que nous pouvons <coughs> voir cela. Et puis bon, nous terminons dans les, dans les deux de pierres. Il nous dit, là, il nous fait donc parler de cela. <coughs> voilà. Alors, on nous fait savoir. Voilà, au chapitre 1. Donc, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue donc à la vie. Donc, le Seigneur, notre Dieu, ne vous a privé de rien. En tant qu'enfant de Dieu, oui, bien sûr, en tant que fils et fille de Dieu, tout ce que Dieu veut que ce soit, soit en vous, eh bien, cela doit être en vous. Parce que la Bible nous le fait savoir, hein, je pense que quelque part, je suppose qu'il est dit aussi, c'est probablement dans. Un livre d'un Pierre, probablement, qu'il qu exprime cela aussi. Je pense qu'il il, il nous fait savoir combien, comment Dieu, qui nous a appelés, et vous voyez bien, je voudrais que nous lisions dans un Pierre. Nous retournons simplement à la page, hein, nous retournons dans deux pierres, donc seulement à la page, dans, dans, dans, dans un Pierre au chapitre 5, il, il, nous, dit, il nous dit quelque chose que je voudrais que nous, nous lisions ensemble. Dit. Et alors, nous pouvons relire chapitre, euh, c'est ça, chapitre 5, je pense, hein. 1 Pierre chapitre 5 et à partir du verset 5. Vous y êtes De même, vous qui êtes jeunes, soyez donc soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Ça, c'est la chose qui manque à beaucoup. On a beau exprimer, l'humilité est quelque chose, de... c'est la nature. c'est Dieu, c'est comme ça qu'il il... s'est humilié jusqu'à la croix. C'est ce qu'on nous dit de notre Seigneur. Mais alors, comment toi, tu vas désirer toujours te prendre pour quand même quelqu'un de plus important que les autres Lui il ne s'est point arraché à être l'égard de Dieu. Donc si l'esprit de qui est en toi, tu ne peux pas chercher des grandes choses. C'est pas possible. Attirez-vous être vous et par les choses qui sont donc simples, ainsi de suite. Et Dieu vous élèvera autant convenable. C'est écrit aussi. Mais les diables, il aime sa possibilité, ses enfants, c'est immense, hein. Aime toujours les choses ah, plus grandes. Je vais être, je vais être, je vais être, je vais être. C'est comme ça, je vais monter, je vais faire, je vais faire, je serai. C'est comme ça les diables ils disent, voilà, c'est Je veux, je vais. Et c'est comme ça que ces enfants toujours, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais les enfants de Dieu disent, que les seigneurs m'accordent la grâce. Si le Seigneur veut qu'il fasse ce qu'il veut, mais jamais la tête, je veux, je veux, moi je veux, moi je veux pas, moi je veux pas, non, non, non, toujours, Seigneur, aie pitié de moi. Si tu, veux, si tu veux que je fasse ici, Seigneur, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, je ne vais pas m'y opposer. Alors, demain, vous qui êtes jeunes d'Orsay, soyez donc sur nos anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est la vérité, non il a dit, même, même dans. Il nous fait comprendre, l'humilité précède la gloire et l'orgueil toujours. La chute. Voilà. Mais il fait grâce aux hommes. résiste aux orgueilleux. C'est vrai, hein. Alors toi et moi, si nous sommes intelligents, il dit, Seigneur, là où j'ai entendu que tu fais grâce, laisse-moi m'accrocher. Que Dieu nous aide, frère et sœurs. Il faut connaître la nature de Dieu. Je m'accroche dans, qu'on crie, qu'on fasse. Dit, Seigneur, tu as dit l'humilité. Je ne vais pas hausser ma voix. Je ne vais pas parler contre nous. Non, non, non, Seigneur. Alors là, il dit, mais je sais que par là, je trouve grâce à tes yeux. Alors partout où je passe, je trouve grâce. Que Dieu te bénisse. C'est le secret, mon frère. L'orgueil fait qu'en sorte qu'effectivement, que même les gens du monde vous sentent, il dit, Seigneur, il est tellement orgueilleux. Il ne faut rien, mais c'est pas pour il s'est pris pour, qu'est-ce que tu vas faire avec Mais c'est lui qui est tellement. Ah, c'est lui-là. Même dans la nature, hein, tu reconnais. Bon, nous continuons. Il dit, bon. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que, que son nom soit béni. Voyez-vous, oui. oui, l'humilité, c'est bon, hein. Afin qu'il vous élève autant. Oui. Voilà, parce que celui qui s'élève lui-même, Dieu va la baisser. Oui. Et toi qui t'humilie, effectivement, qu'on dit, oh, il est comme ça, il ne vaut rien. Faire. Pas de problème, mais autant marquer. Dieu va t'élever. Bien sûr que oui. J'aime beaucoup Esther. Vous connaissez, nous Bati était très élevé. Vous savez comment non, non. Son mari lui parle effectivement orgueilleuse. Il se prend pour plein parce qu'elle était la plus belle. Comme c'est chez Moi je suis. Il n'y a pas d'autre. cest que moi. Blablabla, blablabla. Ah, ah, ah, ah. Quand tu t'élèves comme ça, tu dis que pour moi tout est barricadé. Vraiment... Non, non, non. Dieu va t'abaisser. Et il a pris qui ces dieux-là Il a pris celle qui était là. Vous savez comment elle était il avait perdu ses parents, vous connaissez, non Il n'avait que son nom de Mardoché, mais soumise, respectueuse à Madoché, torchonnant. Oh, que Dieu nous aide, frères On prie pour qu'il y ait des sœurs comme ça. Mais tous aujourd'hui sont révoltés, ils veulent toujours des droits. On trouve une femme. Ah non, non, non, moi je vais dire, moi, ce sont toujours des femmes qui mènent tous les hommes on, avec leurs bâtons. Qu'est-ce que ça des frères, c'est comme cela. Toujours des femmes. À la maison. Et puis, il dit, « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» À la maison, il prend les fouets pour son mari. Hein. Son mari marche sur le bâton il dit, « Gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Et quand vous voyez, à l'église, Oh, plus simple que celle-là oh, » oh, oh. À la maison, une bombe atomique. Vous savez, il y a des, il y a des hommes qui euh, ils sont allés au travail. Il est tellement fatigué. Il dit, « Bon, je rentre à la maison. » Mais quand il commence à penser à sa maison à sa femme, il fait 400 tours autour de la maison, avant d'entrer, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il qu qu va m'attendre? Il n'a pas d'épée, parce que, vous le voyez, il est assemblé, là, il est tenté, mais c'est moi qui écoute la parole, il le soutient, puis il me dit, et il fait, mais que ma femme entende au moins, mais quand on sort, là même quand on n'a pas, quand la, le Seigneur a parlé, la femme sort. Mmm. c'est vraiment, c'est pas une vache, hein, mais un trou. Donc, la femme devient tout. On veut toujours qu'on vous donne des droits. Mais ben, à ma on vous donne des C'est l'or. Et puis, c'est le temps aussi. Hein. L'âge de la femme. Les droits. Vous en avez, vous savez, aujourd'hui, vous avez des droits qu'on vous donne. Les hommes n'ont pas de droits. Oui. Allez-y, au tribunal. Femmes et messieurs. Donc. Mesdames et messieurs, vous allez voir à qui on se donne les droits. C'est pour ça, frère, n'essayez pas. Accrochez-vous au Seigneur de tout votre. trucs. Que Dieu nous aide. Mais non, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Et que Dieu nous aide parce que nous, nous vivons dans un monde, effectivement, où tout est. Ah ben oui, bien sûr, effectivement, ça vous, ça vous le savez. Émiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant convenable. Et puis on nous dit, dès, c'est pour ça que je, je répète encore, trois sœurs, n'élève jamais la voix sur ton mari. Et puis trois sœurs dans la maison, ne sois pas celui qui donne des autres. En fait. Parce que souvent, c'est ça la, la, la, la tristesse, effectivement, que la sœur est tellement dure, c'est un esprit mauvais, hein. il est tellement dur que les frères maintenant, pour prendre une décision, pour quand même dans une situation où il y a pas qui voit bien qu'il faut faire ça, il ne peut pas le faire parce que la femme l'impose. Alors, une maison comme ça, c'est une maison maudite. Est-ce que vous m'avez entendu? Vous pouvez danser, vous pouvez chanter ici. Une maison comme ça, elle est maudite. Jamais Dieu va bénir. Parce que les rôles sont renversés. C'est à l'homme d'être la tête. De pouvoir dire, ceci est faux, ça c'est bon, on fait ça. Mais quand tu as peur de la relation, parce que ma femme est comme ça, il est toujours derrière. Frère et sœur. c'est une, une mauvaise situation. Et un homme qui est comme ça, c'est difficile pour que Dieu puisse agir davantage qu'il a abandonné son droit, effectivement, pour la femme Alors, vous qui êtes des sœurs, si vous êtes des filles de Dieu, n'influencez jamais vos maris. Dans une situation, c'est l'homme qui doit décider. Et puis, il ne faut pas être dans ça. C'est bon, ah, ah, tu, sais, tu décides, mais tu connais quand même ma volonté. Hein? Alors, tu, comment veux-tu les laisser décider Tu dis, bon, toi, tu prends la décision, tu es le mari, comme la Bible dit. Mais moi, tu connais ce que moi je veux. Alors, comment voulez-vous qu'il prenne la décision Non, c'est vrai que Dieu est pitié de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Hey. Car lui-même, qu'est-ce qu'il fait Il prend soin de vous. Donc, tous nos soucis, comme notre. Nous a, tous mes soucis. Non, non, non. Comment on chante encore, mon grand mes soucis. Tous mes soucis. Hey, hey, hey. Alléluia. Oh, oui, monsieur. C'est ça le secret. Eh oui. Déchargez-vous sur lui de tout vos soucis. Et qu'est-ce qui va se passer Et lui-même, prendra soin de vous. Même si ça tarde, il va. C'est sa parole. Il veille sur sa Alors, toi, donne à ces dieux la possibilité de pouvoir agir. Alors, verset 8 oui, dit, soyez donc sobre. Vous suivez Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il... C'est pour ça que vous qu'on parle, effectivement, nous sommes en combat tout le temps. Le diable, il ne va pas vous laisser tranquille. Mais vous savez que la parole de Dieu est un bouclier. Que Dieu te bénisse. Aussi longtemps moi, ça. C'est comme je voulais toujours y avoir vous répéter ici parce que je sais que beaucoup de gens nous entendent, effectivement, vont me trouver comme quelqu'un qui est de moyen âge. Ce n'est pas un problème. Je vous dit sœur, toi, comme la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Qu'il soit, je ne sais pas moi, comment toi reste dans la soumission. Et c'est dans cette obéissance de la soumission là que Dieu va te bénir. L'homme peut faire, il va penser que. Il peut, parce qu'il sait très bien. Doit, parce que tu es une fille de Dieu. L'homme ne peut pas te prendre comme un torchon ou un déchet. Parce que tu es honorable là. Je ne sais pas, sœur, mais c'est parce que parfois, on ne réfléchit pas de la bonne manière. Parce que quand l'homme crie, tu veux aussi crier. Tu n'as pas à faire ça. Toi, reste à ta place. Il dit Dieu a fait de moi ce que je suis. Et il m'a donné ma place à moi. Alors, si l'homme ne fait pas ça, ce qu'il doit faire, effectivement, il fait de moi, mais Dieu va agir dans son endroit. Moi, l'obéissance à la parole est ma protection. Si je sors de là, Dieu va pas agir pour moi. Mais aussi longtemps que je suis là-dedans, enveloppé, il boxe, il fait tout, je dis Seigneur, toi, béni. Je reste toujours. Oui, mais ça, c'est parce que quand il a fait cela à ton endroit, il va sortir. Vous savez comment Dieu fait Il veut faire en sorte qu'il était boxé, non Il dit, je suis l'homme. Il sort comme ça, il rencontre sur le chemin. Un homme fort. Il, la bo il, boxe, lui, il a boxe, il est lui. Il revient avec des lèvres. Il dit, Jean-Gabin, qu'est-ce qui s'est passé Mais je ne comprends pas je suis arrivé là-bas. Et on a acheté une des choses moi Il dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas Il dit, s'est passé directement. Il m'a boxé, boxé. Il dit, oh, Tu m'as boxé ici. Tu boxé là-bas. Dieu est capable Bien sûr, et puis quand, quand on l'a boxé, boxé, boxé, il grandit. il te regarde. Ah, Joséphine, pardon. <rire> tu as compris maintenant ce que tu m'as fait. Mais c'est pas que tu restes en ta place. Hum, on continue. Soyez sobre, veillez, votre adversaire. Les diables rôdent, comme un lion rugissant, je sens qu'il ne devra. Résistez-lui avec une foi. Ferme. Que Dieu te bénisse. Sans brocher, mon frère. Sans brocher, ma soeur. Non ça, non, tu restes ferme, ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais, il dit, mais, sachant que les mêmes souffrances sont donc imposées à vos frères dans le monde. Donc, par quoi où tu passes, effectivement, sache aussi que tu as, il y a un frère, il y a une sœur, parce qu'il croit la même chose que toi. Bien sûr qu'il il passe en même épreuve, parce que les diables, il, il a toujours le même stratégie, qu'on comprend toujours tous ceux qui aiment Dieu. Alors, il dit, mais non, écoutez bien, merci, nous avons le verset 9, verset 8, il dit, verset, verset 10, pardon, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'endroit que nous devons être. Pas dans les hommes, pas... Non, non, non, non, non. C'est en Jésus-Christ. Moi, je veux demeurer là. Ah oui. Et alors, il me dit, en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. J'accepte cela. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, mon frère. Chaque enfant de Dieu qui aime Dieu, puisque mon Sauveur a souffert pour cet Évangile, pour lequel il a versé son sang. Moi aussi, j'accepte la souffrance. Oui, je ne veux pas. Lui, il a eu la couronne d'épines, il a été flagellé, il a été haï. Moi, je ne veux pas être là dans de bonnes conditions. Dire, je vais au ciel. Non. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Alors, j'accepte la souffrance. Alors il dit mais parce que c'est un peu de temps il dit, dit c'est lui qui après que vous aurez souffert un peu de temps qu'est-ce qu'il va faire lui-même vous perfectionnera lui-même vous affermira lui-même vous fortifiera lui-même vous rendra inébranlable lui-même alléluia amen. amen que Dieu vous bénisse amen. tendre père et précieux sauveur nous voulons vraiment te dire merci nous sommes confiants parce que tu es là nous sommes confiants parce que tu es vivant et nous restons attachés à ta parole, à toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Quoi qu'il arrive, au Père peu importe les souffrances. Peu importe les circonstances, mon bénémoine, Père Tubissant, peu importe la haine. Mais que nous, ne puissions pas avoir la haine à nous, mon bien-aimé Père sans Dieu, Que nous ne puissions pas avoir détesté un frère ni une soeur, mon bénémoine, Père Tubissant. Mais que nous puissions porter le fruit, Père ces Ce fruit, Père Tubissant, nous la grâce de pouvoir porter parce que tu as fait cela, comme nous l'avons entendu dans ta parole, à ta parole. Tu nous as tout donné. Tu contribues à la vie, à la pété. Au moins la connaissance, c'est lui que nous appelons, C'est vrai, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu as délaissé dans ton Église, mon bénémoine, Père sans Dieu. Dans ton peuple, à toi, mon et ce soir, nous te rendons gloire et honneur, renouvelle encore nos sentiments les uns envers les autres, mon bien-aimé Père, te Dieu, que nous puissions avoir les regards tout à fait différent à l'endroit de mon frère, à en l'endroit de ma soeur, Père, sans Dieu, et que nous avancions, Seigneur Jésus, non pas comme Caillard, nous avancions comme un bel, aimé Père, sans Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas avoir des cœurs endurcis, des oreilles endurcis, Père, sans Dieu, et des cœurs tout à fait endurcis, avoir toute une nature qui n'est pas de Dieu, Père, oui, nous accorder cette grâce de pouvoir être transformé Père, au Dieu. Être changé par ton, mon bénéfice, parce que tu as dit vous tu un cœur de chair, hein, un cœur nouveau, tu le feras pour nous, Père. Bénis ton peuple, soutiens chaque frère et chaque sœur, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Mon grand, mon vieux, vous connaissez À l'ouest, le soleil se couche. Vous le connaissez, non Je le connais aussi, non Voilà, bah, bah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À l'ouest le soleil se couche La France, la France,